Je suis un être divin. Je suis un être complet. Je suis un être parfait. Et mon potentiel va être, qu'est-ce que j'ai envie de nourrir dans ce champ de possibilités-là? J'ai envie de nourrir tout ce qui me manque dans la vie ou j'ai envie de nourrir l'abondance de la vie? Qu'est-ce que j'ai envie de cultiver. Einstein est arrivé ici puis il est venu nous partager E égale MC2. L'énergie égale la matière qui vibre à différentes fréquences. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça ici, c'est de l'énergie. La voix que vous entendez, c'est de l'énergie. La loupe, c'est de l'énergie. Les plantes, c'est de l'énergie. Mon chandail, c'est de l'énergie. Toutes tes fréquences, vibrations et énergie qui vibrent à différentes fréquences scientifiquement prouvées aujourd'hui. En 2020, bientôt 2021, si tu ne comprends pas que toutes tes fréquences, vibrations et énergie, tu dois cultiver ton esprit. Tu dois faire des recherches sur internet, sur internet la grande bibliothèque, la maladie, c'est un blocage dans ton énergie. L'anxiété, c'est un blocage dans ton énergie. Les blessures, ce sont tout simplement des blocages de notre énergie. Toutes les fréquences, vibrations et énergie.